Et bonjour YouTube Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu improvisée en stream pour essayer un petit peu de vous parler de euh, la suite de la chaîne Etacryptique et de la suite en général de tout euh, ce qui se passe en ce moment pour moi. En gros, euh, normalement, les bilans de la chaîne, ils sont tous les 4 mois. Donc j'en ai fait un en janvier, j'en ai fait un en mai. Le prochain est censé sortir en septembre. Je considère qu'il faut le faire beaucoup plus tôt que ça. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer d'ici à septembre qui font que aujourd'hui, je me sens un petit peu obligé de faire ce, cette, cette petite vidéo mise au point qui va, bah, qui va impacter en fait la, toute la suite de la chaîne, de Twitch, de des différents réseaux sociaux que je vais aborder parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui vont se passer à ce niveau là. Et donc aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de tout, le, tout, tout ce qui se passe. J'avais déjà parlé un petit peu de ce qui se passait en ce moment pour moi, dans le, celle de janvier et celle de, et celle de mai, euh, aujourd'hui, on va euh, aller un peu plus loin là-dedans. Voilà. J'ai pris ce truc-là, j'ai pris ce truc-là que je viens d'avoir en cadeau. Alors, je viens de l'avoir en cadeau pour une raison très simple. Euh, comme vous le savez, moi, je suis prof de SVT, dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, euh, bah, c'était la fin d'année, c'était le repas de fin d'année, donc mes collègues m'ont offert ça. C'est un chocolat noir aux fruits secs, voilà, c'est marqué ça derrière. Et alors c'est très bien parce que moi j'aime bien les, les, les chocolats et le fruits secs, ils m'ont offert des bières aussi pour le coup, euh, je, moi je bois pas d'alcool donc c'est vrai que c'était une moins bonne idée mais bon je peux, je peux comprendre et puis euh, on en reparlera de cette histoire d'alcool. Bref, pourquoi je vous montre ça Parce que ce petit cadeau il m'a été offert non pas parce que je pars de l'établissement dans lequel j'étais mais parce que je pars tout simplement de l'éducation nationale. Euh, mes derniers cours ont eu lieu il y a quelques temps maintenant, mais euh, c'est vrai que ça fait bien longtemps maintenant que le projet est dans les cartons. Et donc euh, c'est terminé. Ah bah ça y est, on m'insulte déjà sur le chat. Vous voyez, c'est terrible. Donc euh... donc j'ai arrêté d'être prof. J'arrête complètement d'être prof. Euh... Euh, je l'ai déjà expliqué dans les différents, euh... comment on appelle ça, les différents bilans que j'avais fait en janvier et en mai. J'avais parlé du fait que tout simplement, le métier de prof m'avait conduit au burn-out en octobre. Donc, je me suis retrouvé euh, en burn-out/slash dépression, hein. finalement. C'était quand même assez, euh, assez violent. Pendant euh, cinq mois, j'ai été arrêté. J'ai repris en mars. J'ai repris en mars et j'ai plus aucun plaisir à enseigner. Euh, j'ai plus euh, aucune envie d'enseigner. La seule chose que j'avais envie de faire en arrivant dans les établissements, c'est d'en repartir. Donc. Euh, ça m'a paru très clair qu'il fallait pas que j'y retourne, surtout que euh, dès, le, dès le, la fin du mois de mars et le début du mois d'avril, du j'ai commencé à angoisser énormément sur la suite de ce qui pouvait se passer dans l'éducation nationale, euh, les, les mutations, tous ces trucs-là, euh, et euh, les, les, les caractéristiques d'un poste que je pourrais ob obtenir en septembre. Bref, tout ça, toute cette angoisse-là a fait que euh, je, je me suis dit que c'était euh, largement moins angoissant de partir pour autre chose que de continuer dans cette, cette institution-là. Donc, fin avril, j'ai commencé à lancer, euh, au moment en fait, où j'ai sorti la vidéo euh, sur euh, le bilan de mai, c'était déjà en cours, j'ai lancé, un... lancé une, une demande de rupture conventionnelle. Alors j'ai toujours pas la réponse, c'est en attente, normalement ça devrait être accepté, mais encore une fois on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc euh, je ne sais pas encore, pour l'instant c'est ce qui est prévu, et ce qui est prévu c'est que donc en septembre, euh, le 1er septembre, je, je serai officiellement plus prof, et là donc actuellement, de fait, officieusement, je ne suis plus prof, voilà, globalement. Euh, L'essentiel là-dedans, c'est que du coup, qu'est-ce que je fais maintenant Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'année prochaine est une année un peu particulière. À partir de septembre, il va y avoir la campagne électorale, la grosse, grosse campagne électorale de la présidentielle. Et puis, bah moi, en fait, euh, l'avantage, c'est que je suis commentateur politique depuis quelques temps maintenant, euh, et commentateur politique avec, euh, évidemment, toute une dose de, de vulgarisation énorme, mais pour autant, euh, il reste que... Euh, la, la vulgarisation politique, en période électorale, ça marche plutôt bien. Donc il y, euh, y a ça, hein, euh, tout simplement, Donc j'ai ça à faire euh, à, la, à la rentrée. Et puis il y a tout un tas d'autres choses qu'il va falloir que je développe pour, pour euh, financer euh, la suite des idées. Alors hier j'ai participé à un live chez Calivision pour euh, parler un petit peu de ça, lui parler de, des problèmes de YouTube, des problèmes de Twitch, on a parlé de, des problèmes de pas mal de médias, et moi je lui ai parlé de mes volontés médiatiques futures, euh, donc l'idée, ce serait d'être euh, employé par un média euh, actuel qui serait capable de m'employer sur une une ou l'une ou l'autre de mes thématiques. Moi, j'étais prof de SVT, donc euh, journal le journalisme scientifique, euh, je connais pas mal. Euh, j'ai, je suis aussi bah, donc commentateur politique et tout ça. Donc c'est pareil, c'est euh, un angle que je peux je peux tirer. Puis moi, c'est vrai qu'au départ, je suis quand même auteur, donc euh, ça ça aide quand même pas mal euh, au niveau euh, au niveau de l'écriture. C'est vrai que j'ai pas de il n'y a, a pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, en gros, le, le, actuellement, moi, mon avenir professionnel, ça va se jouer là-dedans. Ça va se jouer aussi dans le fait de monétiser, euh, de monétiser les vidéos d'une manière ou d'une autre. Alors, euh, l'idée centrale, ça va être de fonctionner avec du financement participatif, mais le financement participatif étant euh, extrêmement euh, euh, volatile parfois, je, je, sais pas, je, je pense avoir besoin quand même d'un soutien externe et euh, le soutien externe pourrait m'être apporté par justement ce média auquel je pourrais euh, auquel je pourrais euh, comment dire, euh, travailler, en fait, pour lequel je pourrais travailler, qui pourrait donc euh, complémenter un peu ce, ce revenu-là. Bref, donc ça c'est un peu le, la suite perso, euh, perso et professionnel du coup. Et euh, au niveau de la suite de justement cet avenir médiatique, état euh, cryptique du coup aujourd'hui c'est surtout euh, du, du YouTube, j'ai commencé à faire des TikTok, euh, résumer des, des vidéos euh, des vidéos. Pour l'instant j'en ai fait qu'un. Donc j'ai commencé à faire un TikTok, voilà, tout simplement. Ça marche bien, euh, ça marche bien, j'aime bien ce réseau. Il euh, y a tout un tas de trucs que j'aime pas sur ce réseau, mais ce que je peux en faire me plaît bien. Donc je pense que les, dans les prochains mois, c'est un des, un, un des grands projets à faire, c'est d'aller développer le, le, le canal TikTok. Dans les prochains mois aussi, l'essentiel, ce serait d'arrêter de, de, de procrastiner sur Twitch et de, et de faire des vrais live Twitch pour, pour que, que tout ça fonctionne bien. Moi, j'aime beaucoup streamer, j'aime beaucoup parler à des gens dans le chat et tout ça. On le fait avec, on le fait avec Kali quand je viens sur son stream, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien aussi, aussi faire là. En plus, la Kali est en vacances, donc je, je, je le remplace hein, d'une certaine manière. Voilà. Donc ça, c'est cool. Euh, donc TikTok, Twitch... Et puis, euh, continuer YouTube, alors à un rythme moins élevé pour l'instant, parce que euh, il faut aussi que je prépare du coup la suite. Il hein. euh, y a aussi une recherche de euh, profession euh, qui, qui est en train de se faire. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses. Il y a euh, un énorme projet qu'il faut que je dévoile en septembre. En fait, la vidéo bilan de septembre va être carrément remplacée par cette vidéo-là. Et en septembre, à la place de la vidéo bilan, vous allez avoir une annonce... Euh, une annonce euh, Voilà. Vous allez avoir une grosse annonce, en gros euh, qui va concerner Calivision d'ailleurs, c'est rigolo. Euh, en gros, il y, y a tout un truc qui est en train de se préparer. Voilà. Et donc, euh, en gros, voilà le, voilà le topo. Je ne suis plus enseignant. Je suis actuellement donc euh, à 100% sur euh, les vidéos et, euh, et puis bah, le reste, hein, les streams, les, les potentiels futurs TikTok aussi. Et puis, euh, la suite, du coup, ça va être d'essayer de trouver un média qui serait capable de me financer. Si vous êtes un média ou si vous êtes intéressé par ce que je fais, n'hésitez pas à m'envoyer euh, un petit message, peu importe où d'ailleurs. Euh, sur Twitter, ça marche bien. Les MP Twitter, c'est cool. Donc, euh, vous m'envoyez un petit message sur Twitter. De toute façon, je crois que je vais mettre aussi une adresse mail sur mon Twitter pour, pour justement tout ce qui est contact professionnel. Je vais en mettre un aussi sur YouTube et euh, sur Twitch. Bref. L'essentiel, ça va être là, ça va être de, de trouver euh, ce moyen de financement en plus, de continuer ce que je fais déjà. Et puis, bah, je pense que j'ai dit un petit peu tout ce qu'il fallait que je dise pour cette petite vidéo euh, de récapitulatif de ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous voyez que le changement est quand même assez radical, puisque euh, là, on, on, on entame quand même quelque chose qui, moi, professionnellement, est certes risqué, mais extrêmement intéressant, et puis qui, euh, en plus, d'un point de vue euh, d'un point de vue personnel, va aussi permettre de faire pas mal de choses que je faisais pas jusque-là. Il y a notamment tout un tas de sujets de live que je n'aurais pas fait, euh, je pense, si j'avais continué à être prof. Voilà, donc de toute façon, vous verrez ça quand, quand vous viendrez voir des lives. Je vous rappelle, hein, c'est euh, twitch.tv at euh, Emery Crypt. Voilà. Donc, si vous souhaitez venir, euh, je suis sur Twitch, je vais être sur TikTok, Emeric aussi, et puis euh, Etacryptique sur YouTube, sur Peertube, sur euh, un peu partout, en fait, sur Facebook. Ouais, sur Facebook. Et puis, bah donc, voilà, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Je viens d'avoir un commentaire, donc je vais retourner à l'animation de mon stream. Voilà, salut à tous.